Et voilà, c'est ça d'être une femme. J'arrive pas à faire mes équilibres. <coughs> bah, La c'est super comment, intéressant. Oui, quand on est au centre. Donc, on vole. Oui. Quand on est au centre, on vole entre les deux. Oui. Centre, c'est sud d'un côté, nord oui. de l'autre. Oui. Et nous, on est là, oui. à faire l'équilibre. Là, ici. Alors, on fait l'équilibre ici peut faire l'équilibre quand on est libre donc on est bien chez les SDF dans la rue les écuis, les écuis distants regardez, dans la rue ils sont libres Oui. donc il faut être SDF d'accord hein? c'est un, une, bo un, une bonne conclusion c'est une liberté ça SDF ça c'est une liberté bon. on a trouvé un, qu a plusieurs qui sont, qui sont libres donc on met un S. il y en a beaucoup de SDF alors, c'est pour ça qu'on met un S. Eh bien oui. Parce que Mais si on mettait SDFS, ça irait pas. Ou DFS, non, ça fait fresse. Donc, et on est, est parti là. Donc, et, et, et, et ça et, veut dire, et, quoi et quoi quille, ça veut dire et égalité. Et en fin de compte, on n'a aucune égalité. Donc, comment on fait L'égalité, on a perdu l'égalité. On a perdu l'égalité. Tout le monde fait tout et n'importe quoi. Où on retrouve son qui son sans soi, son moi, son autrui, où on le trouve Question et boule de gomme. Alors, Quand est -ce on n'est pas aisé, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on habite. On essaye d'être libre au milieu des bonhommes hein, <coughs> qui font tout <coughs> hein, oui. et n'importe quoi. Voilà. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait donc là, il y a Là, Il y a hymne. Hein. Donc il faut... Euh, là, porter, pour moi, il y aurait porte. porte oui, la porte. De la liberté. La porte de la liberté, tout à fait. La porte de la liberté. Mmh. Liberté. Donc là, on est dans la liberté. Comment on trouve la liberté Je suis pas de me mettre restée. Non. Comment on fait À l'hôpital. Non, on est enfermé à l'hôpital. Hôpital. Enfermé, on <coughs> prend le bar. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait on nous met en prison, on ne va pas quand même être en, en prison, quelqu'un qui... Bon, alors qu'est-ce qu'on fait Dehors. Il faut trouver quoi L'extérieur, ex -térieur. Donc on est dans l'extérieur. Extérieur, Extérieur. Oui, on, a... Extérieur. Oui, on est dans l'extérieur, hein je ne sais pas si ça se fait comme ça, mais en fait on est dans l'extérieur. Donc il faut sortir de ce boublier ouais. mmh, mmh, mmh. et de... trouver un exemple ouais. où on a la liberté, même si on est femme. Comment on fait On reprend les équilibres. Équilibre. Et encore équilibre. Et voilà. Et on essaye d'être dans l'égalité, au milieu de la et liberté, puis... pour avoir les deux. Oui, mais il faut de et la puis... distance, et distance. Ou alors on est où On est dans la danseuse, là. Dans la danseuse. Dans la danseuse. C'est joli. Alors, il n'y a, a qu'une qu femme qui peut être dans l'équilibre des deux. C'est une danseuse. Parce qu'elle est dedans, là, elle est dedans, la danseuse. Ah bah t'as plus qu'à danser. Et elle est en équilibre, la danseuse. Et elle est en plus féminine. Moi, ben alors, toi, toi qui étais contre les femmes, qui disait que tu voulais être un garçon plutôt qu'une femme. Eh bien voilà, j'ai trouvé l'équilibre. Dans mon charabia, on a trouvé l'équilibre. Qui Il a fallu quand même le chercher. Bravo. Il a fallu faire ça. Regardez-moi cette circulation entre tout pour retrouver l'équilibre. Je vais prendre une photo. Ouais, c'est mon travail ça. Mmh. On l'a fait à deux. Alors, vous pouvez photographier. Mmh. Hmm On en est dans ce, tout ce, ce bazar oh, hein mais... Non mais c'est bien. La danseuse, j'aime beaucoup. Pas mal, Parce que hein c'est ce que tu as fait tout à l'heure avec ta robe. <coughs> Tu es obligé de mettre ton gilet avec le Frida Kahlo, là Oui, oui, obligé, obligé, à tout le monde. Là, ils sont libres, hein bon, là, on revoir la liberté, là. Là, ils sont libres. Ah, tiens, tiens, tiens, Libre et... Ah, Sophie, comme moi, ah, je voulais faire la sieste. Oui. Donc peut-être que j'avais besoin de sieste. Ah, putain. La sieste. Alors là, il y a un S, là, il y a un S. Et là, il y a un hum Ça fait plus rien, les de deux côtés. Hum. Et on est dans le tout, du toit. On est complètement emmerdé par les autrui. Il y en a Qu'est-ce qu'on fait quand on est noyé dans les autrui Il y en a trop d'autrui. Tu as ton propre égo au milieu des autrui. Comment tu fais pour faire des équilibres Il faut arriver à l'équilibre. Hein au milieu de cette noyade d'autrui, où est l'équilibre Pour être libre là. Dans l'égalité, puisqu'on l'a perdu. Mmh. On est dans le fourbi, comme moi. Mmh, je me trouve dans ce caca-boutin, là. Dans le fourbi. Euh. Ah, Prends là, un coup de préver, tiens. Mmh, mmh. Les fourmins n'est pas ce beau jeune homme. quand même, les gens. Et vous m'avez souri. Souriant. Vous m'avez quand même. Avec les dents même les en j'ai trouvé que vous étiez quand même de la culture française assez mousquetaire donc ça ah d'où t'as trouvé ça je oui. l'ai trouvé tout à l'heure cette euh, Barbie, là hop alors on va mettre la barbiche marrant parce qu'il y a la Barbie et la barbiche la barbiche ici et puis là des cheveux longs donc vous trouvez un peu la femme et l'homme là hein. Or, femme ou femme voilà, très bien. Vous êtes fin, vous êtes fin, vous êtes fin, vous êtes fin même de langage. Donc vous êtes fin autant que les femmes sont fines. Le fin, oui, fine, Donc, oui, oui, oui, oui. Si je préfère Fine fin à si vous fin. Vous fin euh, euh, si vous êtes fin, euh, euh, si vous, êtes fin euh, euh, vous arrivez enfin à cette égalité et cette liberté, vous êtes sorti de l'auberge. Quelle auberge Une auberge où il y a trop d'autrui. On est dans un monde où tout le monde est égoïste, égo au pluriel, et on ne trouve plus son égo parce qu'on est noyé. Hein On est noyé dans tous ces égos. Mmh. Ça, c'est pluriel. Et ça, c'est quoi C'est une femme noyée, là. Mmh au milieu de ce bourbis. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait Alors là, on est dans. Tu prends la lettre, là, qui est là, et. Âge. Hein? Je prends âge, H? et là je vois, âge, âge, hein? on décortique, âge ah. moi je suis bac à deux, donc dans bac à deux, t'as le couple, là, homme et femme, hum? mm. on est très... est mais il faut centraliser le tout, où est le centre, mm. hum? dans ce bourbis alors la femme, mm, mm, mm, âgée, hein, la femme qui est âgée, la femme eh qui est âgée, bien elle a plus de maturité. La maturité peut lui amener un équilibre qu'elle n'a jamais trouvé. Mm. Donc il faut qu'elle devienne dans le dent, la danseuse qu'elle n'était pas. Voilà. voilà. Donc on est dans le ça féminin. Dans, dans, dans. dans. On est, enfin arrivé le dans. on est enfin arrivé dans le in. Et dans le in, qu'est-ce qu'il y a qu On recommence, infirmité. Parce qu'il y a tellement d'ego qui se, qui, se, qui se fracasse. Mm. qu'on est dans l'infirmité. Comment on fait pour sortir de l'infirmité On barre le in. Mm. Et on met tout à l'endroit. Ni. On est dans la négation de l'infirmité. Hein mm. Pour ce, ce bazar, on a trouvé l'art la, vocal. L'art quoi L'art vocal. L'art vocal. Vocal. vocal Alors ici, on enlève le Yin. Là, on met femme, puisque c'est F, on met femme. Et puis après, on en voit là. Là, c'est M, I, donc on met moi, puisqu'il y a M. La femme a son équilibre. Hein. Parce qu'elle a trouvé sa liberté... En étant danseuse. En fin de compte, il faut devenir danseuse. Bah ouais, je crois qu'on tourne un raconte peu. Euh... Danseuse. Je crois qu'on tourne un peu autour du même pont, là. Oui, il faut toujours arriver à être danseuse quand on est une femme. Parce qu'on est dans les emmerdements jusqu'au bout. Et là, il y a encore un eux, on est là-dedans. On est là-dedans, les flammes. On est dans les flammes Les femmes. Oui, mais les flammes. Les femmes, les flammes. Les flammes, où vous avez vu des flammes je sais pas, j'ai entendu flamme. Non, femme. Ah, pardon. Il n'y a que les femmes qui peuvent faire danseuse à ce point. Oui, mais c'est une flamme. Hein. Entre le sud et le, et le nord, il faut faire des équilibres. Oui. Donc, qui c'est qui peut faire des équilibres et retrouver la liberté Qu'une femme. Je suis d'accord avec toi. Hein Ok. Sinon, l'homme ne devrait pas faire entre un. Il n'y a pas beaucoup d'hommes entre l'homme et la femme. Non, ils font des déséquilibres. Oui, alors on est dans les déséquilibres. Ouais. Bon. Mais dans le déséquilibre on trouve l'équilibre bah oui, et on trouve et donc c'est grâce au déséquilibre qu'on trouve la liberté et qu'on qu est, qu est libre dans la eh on en revient dans la maturité on en revient à ça dans la maturité on trouve ça que dans la maturité parce que sinon si on trouve ça au début c'est pas possible on n'a pas assez d'expérience hein. on en revient à ça donc, on, il nous faut de l'expérience pour arriver dans la maturité à s'en sortir hein. donc il faut pour s'en sortir, pour ex. Les... voilà. Ex. ex, ex, ex, ex. exploiter. Non, il faut exploser. Extraire. Il faut extraire. Voilà, il faut extraire de la femme l'équilibre. Hein pour être libre. Pour être libre. Voilà. Parce que le libre, il est là. Je hmm vais te prendre une photo aussi. De quoi? Ce, ce de quoi? De De De quoi? là. Équilibre. Le prévert. La pré je l'ai mis dans une très catastrophique. Il est magnifique. Attends, j'adore euh, prévert pré pré comme ça. ça un... Là, c'est oui. la pagane. Oui. Ma pagane. Je suis dans la pagane. Je... C'est moi de l'eau, tiens. Hein. Voilà. Ah, c'est pas de l'eau De l'eau réservée. Ah, ouais. je suis pas dans le bar. J'ai carré le, le verre comme il fallait, Voilà, on carré le verre, hein. mmh. voilà, on va le mettre là. On prendre une belle photo Vous avez besoin de votre Ah Moi j'aime bien. Ah Mais bon Comme ça je me souviens. <rire> bon. je vous arrivez à vous pourquoi on le monde bien. Mais, euh, pas vraiment, justement. Mais <coughs> ben, on s'en sort jamais. Si, alors on, on recommence, on est dans, dans le problème. Hein. Effort humain. Il faut de fort humain. Hein on mm. bon. Dans humain, on trouve humain. Hein Donc on humain, trouve main. Voilà. Donc, on trouve humanité. Mm. D'accord mm. Humanité. Donc, humanité, ma, ma, ma, ma, man, man, man, même. Oui. D'accord Oui. Ça, humanité. Donc, on a, a trouvé la main du corps. Du corps du te, du tu. Du et toi. on a trouvé le thé. Le toi, De toi. toit. Voilà, le thé ici. Voilà. Le roi est ici. Ouais. Et on fait du roi. Oua. Ouais. Bon, non, non, dans l'ego, il, ouais. le ouais. il y a le haut. Ouais. a le haut du toit. Voilà. voilà. Dans bah, l'ego. Oui. Mais oui. ces égaux mélangés dans les pluriers ne se retrouvent plus. Donc ils sont noyés. On a parti la noyade et le là. Dans l'ego, on est noyé. Surtout s'il y a plusieurs égaux. Parce que tu mets quoi sur l'ego là Tu mets, euh, eh ben tu mets l pas l sur l'ego, tu mets sur l'Est. Ah, je mets laisse des égaux, puisque sur des égaux. les autres. Laisse les égaux. Laisse les égaux. Laisse des égaux. Alors là, on a le S. Pourquoi on n'arrive pas à se retrouver dans ce bordel Parce qu'on nous tient tous en laisse. On est toujours enterré dans sa laisse à l'intérieur de soi Non je pense. Non Je pense, mais... Euh... Ouais. Hein Ouais On est tiré ouais. par une laisse. Ouais. On est tiré par une laisse. Comme un chien. Exactement comme un chien. Qui pisse. Qui pisse et qui fait n'importe quoi. Qui fait, une... qui pisse euh, n'importe quoi. Chien, le chien, il est égal à la nature, hein c'est un animal. Hein? Oui. Animal. D'accord. Donc, nous, avec notre histoire de laisse, on est comme le chien qui pisse partout. Et on est dans un tout, dans un tout qu'on ne comprend pas. Tout, question. Comment le trouver alors là, on barre ça, on barre ça, le thé de ce côté, le thé de le grain. Où on va Où Dans les livres de tout à l'heure. Et on se retrouve toujours libre que dans la danseuse féminine. Donc oui. si cette danseuse ce féminine n'arrive pas, on est dans le caca boudin. Voilà. Hein non <coughs> hein Mais la danseuse, pourquoi tu la barres ben, La danseuse, il faut que je devienne, moi, puisque je suis dans la... Alors, moi à la maison, je fais de la danse. Alors, à la maison, on a le droit de danser. Hein mmh. Voilà. On est dans le dans, de dans danser. Dans, dans. dans le dans. Et là, on retrouve le. le in. In. Donc, on nous fout tout à l'envers. Hein on mmh. est dans le in. Mmh. Pour trouver sa liberté, il faut tout inverser. <coughs> voilà. Puisque la danse. Si tu dans inverses le, le in, in, ça fait. Ça fait l'équilibre. Parce qu'on nous met tout de travers. Okay. Bah, on y arrive ouais. Il faut mmh. d'abord étudier où on va passer parce que sinon c'est pas possible. Pas le où de la, le où on va où on va passer Question. une mmh. passion on est dans le pas. On sait le pas de la danseuse qui est dans, dans le pas à trouver pour, pour on fait ça pour retrouver sa liberté et c'est le vocal et la liberté, on peut revenir. Mais sali sali ça ça. Ça ça ça le lien. sali voilà, sali ah, Attends tu vois Sally. Moi, je voyais Sally, sali Elle est dans la saleté, donc elle peut pas voir ça. Ah, C'est mon égo. Bon, tu fumes Non. Mais tu devrais te Pourquoi Je ne vais pas fumer des petards à mon âge. Hein. Bah, tu devrais. Mm -mm. Égo. Question toi, vous devriez, vous devriez faire Donc, on essaie en fait, arrêter, ça Qu'est-ce que c'est Je, je fais fume fais... pas, moi Tu là. fais du yoga à la maison le matin, le soir ah, ah, je, vais, je, vais, je vais me reprendre un petit vin. Bah, alors là, tu payé pas le premier. Ah, j'ai payé tout le premier. Non, oui. mais au c'est pas le problème, c'est juste de compter. Mais... Oui, oui. On veut, pas combien pas, pas combien ou... je te dois Tu veux quoi Un verre d'eau, un truc un un Périé, mmh. allez un Périé. Et comment tu t'appelles au fait Nicole. Ah, Nicole. Mmh. Nicole Fatima. Euh, oh c'est mais... Nicole. C'est marrant Ah oh, bah ça c'est, t'es rigolote, Nicole. <rire> Nicole qui <rire> nous colle. Euh... C'est ah. ah je m'appelle Nicole moi. Mmh. C'est pour ça que je suis dans le in et dans le mi. On m'a tout foutu à l'envers, donc je suis dans le mi. Non, je suis pas faite pour être une fille. Nicole. Ouais. Alors, moi, la je colle, sens. je suis toujours dans les l'eau. Nicole, je Depuis... soule à l'alcool. Et Nicole, je soule sans alcool. Tu pousses ton Nicole, t'as le bras qui est de sur les côtés, je te reste Tiens, t'as mis ton bras là-bas. Ah, ouais, je soule. Ça je vais ramener <rire> les châteaux. Il y hein. si a des beaux de ici.